C'est, first of all much. La nourriture nous réunit parce qu'elle nous permet vraiment de découvrir des cultures, des histoires de personnes qui sont différentes des nôtres. La nourriture, elle nous ramène à, de partout dans le monde. On est de différentes euh, disons, nationalités, peut-être suisses, mais aussi de différentes origines, je peux dire. Mais avec ça, on est tous réunis sur un plat spécial, disons d'une un, région, d'un euh, pays. Et on a tous mangé ensemble, on a rigolé. on a. C'est la joie de partager ce repas-là. The food is different all around the world, but at the end, the way we enjoy it and we share it is, uh, is really the same. Food helps remind us that we have more in common than what divide us.